En tout cas, moi je l'ai fait. Moi je l'ai fait. Je sais de le faire. Je le fais ce soir sans faute. Je l'ai fait. On l'a fait. fait. Moi j'ai répondu. Moi aussi. Moi aussi. Nous on, on l'a fait. Et vous, l'avez-vous fait? Répondre au sondage du PVR, c'est faire entendre votre voix, mais surtout, c'est participer activement à l'élaboration de notre prochain plan d'engagement vers la réussite. Parce que ce plan-là, on souhaite le faire avec vous, mais surtout, on souhaite vivre pour vous. Moi, je réponds au sondage parce que j'aime ça les professeurs qui sont impliqués. Mmh. J'aime ça qu'ils viennent à se faire des activités par Moi, c'est important de, de répondre au sondage car la réussite scolaire de mes enfants, de tous les enfants qui viennent à l'école ici, c'est vraiment important pour moi. À titre de bibliothécaire d'enfants, des lecteurs, des, des êtres humains, des citoyens curieux. De voir l'évolution de nos, nos élèves du matin jusqu'au soir au service de garde. Donc, je réponds. Moi, j'ai envie de répondre au sondage pour donner mon opinion et faire changer les choses. Moi, je réponds au sondage pour vous parler de ma passion pour l'éducation puis moi de la géographie. Parce que je crois que c'est important de participer euh, activement à la vie de l'école. Oui. Pourquoi remplir le sondage? Euh, c'est pour pouvoir atteindre les parents un petit peu dans les maisons. Pour moi, comme directeur d'école, c'est important de faire une démarche comme le PEVR pour me faire un portrait de mon école de mes élèves, la communauté. Notre but, c'est de cibler les difficultés chez les élèves afin de pouvoir placer en ordre nos priorités sur lesquelles on veut travailler avec eux. Ensuite, on élabore un plan d'action pour voir comment on va faire progresser nos élèves à partir de leurs difficultés. Puis aussi, ce qu'on veut, c'est une vision d'ensemble pour travailler collectivement à la réussite des élèves. Puis, comme on dit, ça prend tout un village pour élever un enfant. Alors, répondre au sondage.